Le mariage, le sens de la fête, c'est dans Terre Sainte Magazine. Le numéro 685 de Terre Sainte Magazine, c'est celui de mai-juin, la saison des mariages. Alors on a pensé vous faire un dossier sur le mariage des chrétiens palestiniens qu'ils habitent dans les territoires ou dans l'État d'Israël. Ici, les jeunes désirent se marier, mais ils vont rencontrer des quantités d'obstacles, mais il y a aussi beaucoup de beauté dans les mariages palestiniens. C'est pourquoi on va vous raconter les traditions liées à la célébration du mariage, le mariage, le sens de la fête. C'est dans Terre Sainte Magazine. Depuis 17 semaines, les Israéliens sont dans la rue pour manifester contre plusieurs projets de loi que veut faire passer le nouveau gouvernement israélien. Parmi eux, des femmes, habillée de rouge, avec une coiffe blanche. Ces femmes dénoncent une chose, la disparition programmée de la femme dans la nouvelle société israélienne, très droitiste, très religieuse. Un vrai péril Point d'interrogation. Il y a 18 mois déjà, nous vous avions parlé de suscita cette ville de la décapole sur les flancs du Golan. Les recherches archéologiques vont de l'avant et une nouvelle hypothèse naît. N'y aurait-il pas eu à Hipposucita une espèce du monopole des baptêmes pour toute la Galilée Les archéologues nous en disent plus. Les travaux de restauration du pavement de la basilique du Saint-Sépulcre étaient prévus pour durer un peu plus de deux ans. Nous sommes arrivés à une année complète, on fait le point dans Terre Sainte Magazine.